Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un jeu qui a été développé sous Unity, qui s'appelle House Flipper. Donc il a été développé par Rim et il est disponible sur euh, Steam. Alors, votre mission, c'est pas bien compliqué. Vous êtes euh, employé dans votre propre société et on va vous passer des commandes pour nettoyer et rénover des maisons. Alors, le jeu, euh, il est euh, très bien fait, très bien réalisé. Au niveau graphisme, il n'y a vraiment rien à dire. On peut déjà avoir un aperçu ici sur, euh, sur ce menu. Euh, vraiment, les graphismes sont soignés et c'est sa grande force. Alors, évidemment, au niveau des réglages, vous avez la possibilité de choisir la langue et la monnaie. Ici, j'ai sélectionné euro. Le seul petit bémol de ce jeu serait qu'au niveau des commandes, n'a pas la possibilité de changer les touches du clavier. Alors, le problème, c'est que le jeu part en plein écran, donc on n'a pas accès au petit écran euh, intermédiaire qui nous permet de gérer les inputs euh, quand on compile avec Unity. Mais c'est pas bien grave. Alors ici, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau jeu pour que je vous montre un petit peu le gameplay, qui est assez sympathique. Donc là, euh, on va avoir un chargement à chaque niveau, et on va tout simplement arriver dans ce qu'on peut appeler notre bureau, qui va être un, une petite maison, on va dire notre, une chambre, une petite maisonnette, qui va être dans un état assez délabré comme vous pouvez le voir. Euh, et on nous explique un petit peu quoi faire, donc je vais vous laisser lire tout ça, euh, là on peut voir qu'on me dit quel bazar, donc ça va donner un petit aperçu du jeu, c'est à dire que je vais pouvoir sélectionner par exemple, ici en, clic en faisant un clic gauche de la souris, tout simplement les détritus, les poubelles, les sélectionner et les, les virer tout simplement, les ranger, euh, comme le jeu nous l'indique, donc une fois que c'est fait, bah ça, euh, vous pouvez voir que je vais maintenant pouvoir accéder à mon bureau. Et attention les yeux, vous pouvez voir que c'est un peu le bordel. Donc évidemment, je vais pouvoir faire la même chose chez moi. On peut observer ici qu'il manque un radiateur. Voilà, bon, euh, tout ça, je vous laisserai découvrir. Vous pouvez voir que vous pouvez ouvrir les placards. Voilà, alors on peut voir que ma salle de bain est pas très propre. Euh, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici au niveau de notre ordinateur et on peut voir qu'on nous dit bah, qu'il va être un petit peu le centre névralgique du jeu. C'est que à chaque fois. On va devoir aller euh, sur notre ordinateur pour voir si on a des commandes, des nouvelles commandes des, à réaliser. On peut voir qu'en haut à droite, j'ai ici maintenant le solde du compte qui est de 25 000 euh, euros à peu près. Alors, malheureusement, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais en tout cas, euh, voilà, on peut voir ça. Donc, je vais utiliser mon ordinateur. Et là, on peut voir que j'ai les mails. J'ai la recherche, le un moteur de recherche. Je vous laisse aller voir. Bon, c'est surtout un truc interne. Regardez, si je clique... Voilà, j'aurai un petit peu euh, tous mes biens possédés, les biens qu'il y a à vendre et je vais pouvoir les acheter, vous pouvez voir, et les rénover et peut-être même les vendre ensuite pour faire de l'argent supplémentaire. Alors, la première mission, on va aller dans les mails et on peut voir ici qu'on a un message de Sandra Zleger qui me dit Mon ex est parti avec mon radiateur. Alors, c'est pas commun, mais bon, ça peut arriver. Alors, l'idée maintenant, c'est en fait qu'elle vous explique ce que vous devez faire chez elle. Donc, moi, je vais pas le lire ici, mais elle nous explique qu'il y a mis le bordel, qu'il y a emporté le radiateur, certainement pour l'embêter. Enfin, voilà, etc. Donc nous on va accepter la mission, voilà. Donc on, en, on accepte et on peut voir que le level est en train de charger. Félicitations tu as débloqué un nouvel outil. Donc le nouvel outil c'est tout simplement un balai espagnol. Alors ça nous permettra de nettoyer les salitures. Donc ici on peut observer le design, le graphisme, ce qui est vraiment très bien fait. Hein, avec le, le, le composant de wind, de, de Unity qui nous permet de générer du vent sur des arbres. Bon, on peut voir que tout ça est très soigné. Alors on va maintenant aller dans la maison et on va faire, appuyer sur E pour ouvrir la porte. On va passer à l'intérieur, évidemment ce qu'on va faire, on va fermer la porte. On va rester, on va travailler à l'intérieur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très dégueulasse et qu'on a des objets partout. Donc les objets, on a vu comment on faisait, clic gauche, clic gauche, voilà, on sélectionne l'objet, et en fait, on simule, on le jette. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre tous les objets qui traînent, tout simplement, et cliquer dessus, dans un premier temps, pour les ranger. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire au niveau du jeu. Mais on peut voir que c'est très bien réalisé. Euh, donc évidemment alors là je suis un peu bloqué on va essayer de bouger alors qu'est-ce qui se passe on va cliquer droit voilà. alors tiens petit bug je suis complètement bloqué alors, vous pouvez voir comme quoi alors vous voyez que j'ai fait aller ma roulette et là je peux passer maintenant, maintenir pour nettoyer. Donc je vais pouvoir nettoyer euh, ce qui est sale. Alors je vais essayer de sortir de ce petit coin parce que je suis complètement bloqué. Alors ce que je vais faire, je vais refaire un petit coup de molette et je pense que c'est cette caisse qui me gêne. Voilà, et effectivement. Et donc évidemment, il faudra tout ranger avant. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup d'objets, mais rassurez-vous, ça va assez vite quand on a l'habitude. Ensuite, il suffit de bien les pointer euh, et de les positionner. Alors, ici, j'ai encore un objet acheté. Alors, on peut voir ici que j'ai euh, un pot qui traîne par terre. Donc, je vais re rester enfoncé. Et on peut voir que maintenant, je peux le déplacer. Quand c'est rouge, ça veut dire que je ne peux pas le poser parce que je suis euh, j'empiètre sur le terrain d'un autre objet. Sinon, je peux le déposer. Donc, je vais le lâcher ici. Je vais faire un clic gauche. Et là, on peut voir que j'ai bien rangé ici ça. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, pour les objets... Vous voyez, je maintiens pour le ramasser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le placer encore une fois dans une zone libre. S'il devient rouge, c'est que je ne peux pas le poser. Par contre, en faisant allez, ma molette de souris, je vais pouvoir lui faire faire une rotation. Ce qui est assez intéressant parce que ça va me permettre de le ranger. Donc imaginons ici que cette table, je veux la ranger correctement. Euh, donc je vais me mettre ici, je vais faire une petite rotation et je vais essayer de la mettre contre le mur. Voilà, je vais prendre cette chaise, je vais la ramasser. Et je vais lui faire faire une petite rotation, histoire de la ranger correctement, comme si, voilà, je rangeais réellement une maison. Alors c'est toute la force du jeu ici, c'est que c'est assez intuitif, parce que c'est ce qu'on ferait euh, dans euh, la vie réelle, voilà. Donc on va le poser là, voilà, on va essayer de la positionner à un endroit où on peut, on va essayer d'avancer un peu. Et on va la mettre un peu plus droite. Voilà. Bon, on va dire que là, ça va. Alors, maintenant, on peut voir que j'ai une jauge en haut à droite de progression minimum qui est aux trois quarts de la jauge complète. Et là, j'ai fait que un, euh, on va dire un gros tiers. Alors, j'ai un bénéfice de 176 euros. Euh, et donc, pour le moment, on peut voir que j'ai nettoyé 17%. Euh, et enlever les ordures, j'ai déjà fait 100%. Donc, maintenant, je vais refaire un coup de molette pour récupérer mon, mon balai espagnol. Et puis, je vais continuer à nettoyer. Ma pièce. Alors on peut voir que c'est très simple. Alors ce qui est assez sympathique c'est vraiment ça. C'est que ça permet de pas euh, trop réfléchir. On peut voir que c'est assez simple à faire. Voilà. Donc on va nettoyer. On va nettoyer ce qui reste sur le mur ici. Donc il y a un petit pointeur au centre de l'écran hein, qui est assez discret. Mais on peut le voir. Voilà. Donc ce qui est bien c'est que je suis pas obligé d'aller très très loin pour nettoyer ma pièce. Encore nettoyer ici. Voilà. Alors évidemment si on est consensueux. On prend ici notre bouloir, on la tient en place et on va venir la positionner où elle doit être, c'est-à-dire ici sur la plaque chauffante. Donc au niveau des salissures, ben, il y en a encore un petit peu par ici, donc on va les nettoyer. Voilà, hop, celle-ci, hop, la table basse de télé, on va la nettoyer aussi, c'est plus propre. Et il y en a même ici sur le canapé, donc on va le faire aussi. Donc voilà pour ce qui est ici du nettoyage, vous pouvez voir que du coup, nettoyer, c'est sûr, que je suis à 86%, donc au plus je vais nettoyer, euh, bah, je vais arriver évidemment à 100% à un moment, ce qui est le cas maintenant, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait un bénéfice de 307 euros. Alors je vais reprendre mon curseur normal, et je vais aller ici. Et là on peut voir que bah, il est parti avec le radiateur, euh, son ami, à son droit. Donc du coup, ce qu'on va faire, bah, on va lui mettre un nouveau radiateur. Donc pour ça, on va utiliser la touche Tab qui va nous permettre d'aller dans notre petite tablette ici et de commander bah, ce qu'on veut. Voilà, donc moi je vais lui mettre en installation, je vais aller lui choisir ici un radiateur, et le petit radiateur suffira. Donc je vais l'acheter. Alors, le radiateur, même principe, on peut le poser où on veut, mais évidemment là on nous aide, on nous dit que c'est là. Donc on va cliquer tout simplement ici. Et maintenant on va devoir l'installer ce radiateur. Donc on va faire E, et là ce qui est intéressant c'est que toutes les pièces vont venir s'assembler comme... Euh, dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont jamais monté un radiateur, bah, vous pouvez voir que c'est pas plus compliqué que ça. Bon, évidemment, là, c'est un peu plus facile, mais euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça reproduit vraiment ce qui se passe dans la vraie vie et pour ceux qui sont assez jeunes, bah, ça peut être instructif. Donc ça, c'est assez sympa. On peut voir aussi qu'on peut ouvrir les fenêtres pour aérer. Bon, il y a pas mal de choses à découvrir, c'est assez sympathique. Alors, on peut voir que là, euh, ma progression minimum, elle est euh, passée. Donc je pourrais arrêter et j'aurais gagné 530 euros. Mais évidemment, il y a d'autres pièces à nettoyer dans la maison. Regardez, ici j'ai ça, donc j'ai pas mal d'objets qui traînent. Donc on va commencer pardon, par les ranger. Voilà. Alors ensuite, on doit nettoyer. On peut voir que là-bas, c'est sale. Et le lit est aussi dégueulasse. Donc voilà, progression minimum, vous voyez que je suis bientôt à 100%. Alors, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 100%, mais euh, si je le désire, je le fais. Donc là, j'ai encore une pièce à nettoyer, je le sais, parce que j'ai déjà joué, mais c'est la salle de bain, comme on peut le voir, qui est assez sale. Donc on va la nettoyer, et on devrait progressivement réussir à attraper les 100%. Alors, je vous avoue que des fois, c'est pas évident, je ne suis pas à 100%, j'ai dû oublier une salissure quelque part. Euh, alors, je ne sais pas où, là, je vois une petite salissure, mais est-ce que c'est ça Non, je ne pense pas. Voilà. Donc on peut voir que j'ai dû en oublier une quelque part. Alors c'est pas bien grave, parce que ça ne va pas entacher. Je perds juste un peu d'argent. Mais on voit que le travail n'est pas parfait. Alors je vous avoue que c'est pas évident à trouver. Alors ce qui est aussi important, c'est ici qu'on peut, par exemple, ouvrir ou fermer les euh, tiroirs. Voilà. On peut les fermer. Donc évidemment, il vaut mieux les fermer si on veut rendre euh, la maison propre. Alors je vous avoue que je ne vois pas où seraient les dernières salissures ici, non. Bon, bah là on va terminer comme ça. Alors j'ai ici aussi une bougie qui peut voir qu'il n'est pas rangé. Donc je vais faire un coup de molette pour récupérer euh, mon outil de base. Je vais le sélectionner. Et je vais venir le poser ici par exemple. Voilà, ce sera plus ou moins rangé. Bon, une fois que c'est terminé, on peut voir que j'ai 87% des salissures qui sont nettoyées. J'en ai oublié quelque part. Peu importe, c'est pas très grave. Et une fois que c'est terminé, bah, j'ai fini ma mission, j'appuie sur Entrée. Donc, tu as réalisé 98% du champ, tu peux le terminer maintenant pour 641. Mais Je vais le terminer, voilà. Et je le termine. Et là, on peut voir euh, bah, que je vais retourner tout simplement à chaque niveau euh, dans euh, mon petit bureau, ma chambre assez dégueulasse. Et évidemment, si je veux, je vais pouvoir la nettoyer, ce qui semble assez logique étant donné que c'est mon métier. Donc, voilà. Si maintenant, je retourne ici, je la porte et que je retourne à mon ordinateur, on va pouvoir observer... Que j'ai deux mails maintenant et j'ai ici euh, dans les archives ce que j'ai traité. Et ici j'ai deux nouvelles missions. Une mission pour de nouveau un radiateur ou pour le nettoyage du garage. Donc si je, je clique ici sur nettoyage du garage... On peut voir que c'est mon client qui s'appelle Carole Martin qui me demande de nettoyer le garage, de télécarton, etc. Donc évidemment, je vais accepter, je vais euh, maintenant me retrouver euh, dans une autre maison et je vais devoir suivre les instructions qu'on m'a données. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut observer vraiment, euh, encore une fois, les graphismes. Ils sont très bien faits, c'est fluide, c'est joli, euh, ça marche vraiment bien. Euh, et on peut voir toute la puissance du moteur physique Unity. Euh, franchement, on dit souvent qu'au niveau graphisme, Unity, c'est pas terrible. Euh, par rapport à Unreal Engine, c'est un comparatif qui a été fait il y a, il y a quelques... enfin, qui... une discussion d'ailleurs qui est sans fin mais on peut voir qu'Unreal Engine souvent euh, c'est un peu plus joli. Ben, on peut voir que l'équipe d'Unity met le paquet maintenant sur tout ce qui est justement graphisme avec les nouveautés qui arrivent et ce qui a déjà été implémenté euh, dans le moteur physique. En tout cas vous pouvez voir que ce jeu il est vraiment sympathique euh, donc je vais quitter ici, il s'appelle House Flipper Franchement essayez-le, euh, il est disponible sur Steam, c'est vraiment quelque chose de bien fait et encore une fois avec Unity, l'idée ici de vous le présenter c'est surtout que c'est développé avec Unity et que c'est quelque chose euh, d'assez sympathique. Donc j'espère que la présentation de ce jeu développé sous Unity vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.